Le numérique absorbe aujourd'hui 10% de la production d'énergie mondiale. Bienvenue dans cette série de masterclass sur le numérique responsable.